On va remercier Alban Thomas qui veut nous présenter le un sujet à mi-chemin entre les deux. Voilà. Oui. Hop, oh. partout, partout. partout. Nicolas Odier. Tout à, à fait. Le, qui veut nous présenter sa conférence euh, Alors bonjour à tous, merci d'être venus. Donc euh, quelques mots à mon sujet avant de commencer. Donc en fait, en termes de entre les deux intervenants précédents, c'est-à-dire que moi je suis doctorant euh, à l'ONERA, qui est un laboratoire qui euh, fait beaucoup d'aérospatial et aéronautique. En fait, Je fais de l'intelligence artificielle et surtout du machine learning, appliqué justement à tout ce qui est télédétection, cartographie, etc. Sauf que comme je viens plutôt de la partie euh, informatique, effectivement, moi je suis le genre de gars qui voit une carte comme une matrice et ça s'arrête là. Euh, donc ce dont je vais vous parler en fait, c'est euh, alors c'est un sujet euh, qui est assez hype. Et euh, en plus, je pense qu'avec la façon dont j'ai rédigé mon titre, je l'ai bien, bien vendu à bloc, euh, qui est le deep learning. Euh, le deep learning, grosso modo, c'est ce qu'utilise la grande majorité des boîtes et start-up qui se veulent un peu innovantes pour faire de la reconnaissance de visage, de la reconnaissance de forme, euh, conduire les voitures automatiquement, etc. etc. Donc l'idée de la présentation, ça ne va pas être d'aller euh, dans les détails de, de formalisme mathématique, même si moi j'adore ça, mais je pense que c'est pas forcément le, le sujet. C'est plus, euh, on va dire, d'expliquer euh, vraiment avec les mains ce que c'est que le deep learning, euh, comment marchent rapidement les réseaux de neurones en faisant un parallèle avec la biologie. J'espère qu'il n'y a pas de biologistes dans la salle, parce que sinon ils vont m'écorcher à la sortie. Ah, désolé, mais euh, je vais dire beaucoup de choses qui vont être fausses. Euh, mais donc voilà, l'idée ça va être d'expliquer vraiment avec les mains ce que c'est que le deep learning, les réseaux de neurones, comment ça marche et surtout montrer qu'en en Python en fait c'est pas si difficile que ça d'en faire parce qu'il y a tout un tas de librairies qui existent et que euh, finalement avec assez peu de moyens comme dans les labos de recherche euh, on est capable de, euh, de faire des choses intéressantes qui sont dignes de ce que peuvent faire euh, Google, Facebook, Amazon, etc. sur le sujet. Donc euh, de quoi je vais parler Alors d'abord je vais euh, expliquer ce que c'est que le deep learning. Ça, je pense que c'est en partie pour ça que vous êtes venus, donc ça me paraît pas mal de commencer par là. Euh, parler un petit peu des euh, techniques. Alors, je ne vais, euh, vais pas vous faire un état de l'art de ce qui existe euh, dans le monde de la recherche. Je vais juste vous parler des choses qui sont, euh, qui sont carrées, qui sont utilisées par euh, la, la grande majorité, et qui sont bien pour débuter. Euh, parler un petit peu d'implémentation avec Python et euh, vous donner quelques pointeurs pour euh, aller plus loin pour euh, ceux qui sont intéressés, donc euh, parler des concepts euh, avancés, et donner deux, trois liens vers des ressources intéressantes. Alors, le deep learning qu'est Alors donc Alors, je vais commencer en parlant d'un truc qui n'a rien à voir. Euh, je vais commencer en parlant de biologie. Euh, en biologie, donc, désolé, je vais probablement dire énormément de bêtises, <coughs> euh, mais euh, en gros, à la fin des années 50, début des années 60, il euh, y a eu pas mal d'expériences qui ont été faites sur les cortex visuels des mammifères, donc la partie du cerveau qui nous sert à interpréter les images. Et en particulier, euh, donc, ils ont ouvert le crâne d'un chat, ils ont posé des électrodes dessus pour euh, voir euh, quels, étaient, quels étaient les neurones qui s'activaient euh, quand on mettait le chat devant un certain nombre d'objets et surtout de motifs euh, différents. Donc on a mis le chat devant des lignes horizontales, on a regardé quels neurones s'activaient, des lignes verticales, on a regardé quels neurones s'activaient, euh, devant des cercles, des carrés, enfin, bref. On a fait un peu toutes les expériences qu'on pouvait. Et euh, on s'est aperçu que finalement, ça se passait comme si, c'est là où euh, je dis les trucs qui sont fausses, euh, ça se passe comme si euh, les neurones euh, calculaient des convolutions. Donc des convolutions, qu'est-ce que c'est En fait, c'est des filtres. Donc euh, quand euh, en euh, imagerie, on prend euh, une image et on fait une détection de contours, en fait, on applique un filtre dessus. Et le filtre, euh, mathématiquement, c'est un opérateur de convolution et donc ce qui se passe c'est que dans le cerveau euh, humain, euh, le cerveau du chat, le cerveau des mammifères, dans le cortex visuel, pour interpréter une image, finalement on la décompose en appliquant un certain nombre de filtres dessus. Donc on, finalement on prend une image et on génère une représentation abstraite, qui n'a plus grand chose à voir, en lui appliquant des opérateurs mathématiques bien choisis. Et évidemment tout ça dans le cerveau s'est fait de manière complètement analogique, vu que finalement... Euh, fin, un neurone, la connexion entre neurones, ça se passe via les synapses, et globalement, c'est des impulsions électriques qui passent. Donc ça, c'est ce qui se passe dans le cerveau. Et l'intérêt, c'est que euh, bah, ça permet de répondre à des questions vachement compliquées. Du style, si je vous donne une image et que je vous demande quelle est la forme du chat et où il est, vous êtes capable d'y répondre de façon quasiment instantanée parce que votre cerveau est capable de le faire. Donc finalement, euh, le cerveau, c'est une machine complètement folle puisqu'on va lui donner une image, et elle est capable de répondre à des questions sémantiques hyper compliquées, euh, type qu'est-ce qu'il y a dans l'image, où est-ce qu'elles sont, et après euh, de faire des inférences hyper compliquées, du style s'il si y a deux enfants et un ballon dans une image, c'est probablement qu'ils sont en train de jouer au foot. Et donc finalement, c'est un peu ça qui se passe, c'est qu'on a l'image et on va la décomposer euh, selon euh, bah, tout un tas d'opérateurs. Donc en dessous, c'est des vrais résultats de, de filtrage de l'image de base. Euh, donc vous avez de la détection de contours, euh, la détection de contraste euh, élevé, enfin bref. Et euh, donc le, le cerveau va faire ça, il va prendre l'image de base, il va prendre l'image du chat. Vous vous en rendez pas compte, mais euh, vous allez calculer tout un tas de euh, filtres euh, dans votre tête. Et vous allez utiliser ces filtres pour trouver euh, les contours, les points saillants, les, euh, les choses qui sont intéressantes euh, dans l'image. Dans et après il y a toute une partie... Euh, une autre partie de votre cerveau qui va s'occuper de faire l'interprétation sémantique. Donc comme on est des êtres humains, on est un peu euh, hard-codé, on va dire, pour euh, être capable de reconnaître les visages. Donc là, euh, si je vous regarde, par exemple, bah, je, fais, je vois assez bien les visages, après je ne prête pas forcément attention à des petits détails du style « combien il y a de trucs au plafond euh, ?» Parce que voilà le cerveau est euh, codé pour bah, détecter euh, les visages, les formes qui nous paraissent humaines, euh, les mouvements. Et donc tout ça, c'est euh, uniquement du pur calcul analogique qui est fait. Et la question, c'est finalement, euh, donc ça c'est du pur analogique euh, biologique, mais est-ce que ça serait pas sympa si on pouvait faire ça en numérique pour que, euh, bah, pour finalement, que ce soit l'ordinateur qui le fasse euh, Et euh, pour aller plus loin, parce que le, finalement, le machine learning, on connaît des très bonnes techniques pour faire de l'apprentissage automatique et euh, de faire de l'analyse d'image euh, un peu euh, à la main avec des règles ad hoc euh, depuis, euh, les, depuis les années 70. Mais l'idée, c'est que le cerveau, à aucun moment, finalement, euh, on a besoin de lui, se préci fin, de lui préciser euh, des, des choses particulières. Fin, le cerveau est capable d'apprendre automatiquement et de se modeler et de euh, définir des connexions entre neurones pour euh, reconnaître les visages, pour euh, savoir reconnaître une voiture dans la rue, savoir si elle arrive ou si elle s'éloigne. Donc tout ça, on n'a pas de, de règles explicites, c'est juste on le sait. Euh, fort heureusement, euh, finalement, un neurone, c'est pas un truc très compliqué. Alors, biologiquement, si. Mathématiquement, en fait, c'est un truc assez simple. Euh, un neurone, ça prend une entrée et euh, ça lui applique une fonction de transfert non linéaire. Donc, en fait, euh, bah, c'est ce genre de fonction-là, avec une saturation pour éviter qu'il se passe des trucs bizarres hein, en termes physiques. Mais euh, globalement, c'est une impulsion électrique qui rentre et une impulsion électrique qui, sorte, qui sort. Et euh, en fonction de la valeur de l'impulsion de base, bah, on va avoir une impulsion de sortie qui va pas être la même. Alors, c'est... Un petit peu plus subtil que ça, dans le sens où un neurone, un neurone va pouvoir avoir plusieurs neurones en entrée, plusieurs neurones en sortie, donc dans ce cas-là, c'est pas grave, on somme. Et euh, ça, ça nous donne un modèle mathématique de euh, neurones qui est plutôt pas mal. L'autre truc qui est assez chouette, c'est que les convolutions, en fait, c'est un opérateur mathématique qui est hyper connu, qui est simple à implémenter, qui coûte pas hyper cher, et euh, ça, c'est complètement maîtrisé. Donc, on sait modéliser un neurone, on sait modéliser des convolutions. On a l'air plutôt bien parti pour se faire un cortex visuel, mais euh, version numérique sur ordinateur. Et donc, euh, typiquement, sur euh, ce site, euh, qui est assez chouette, vous pouvez euh, prendre, enfin mettre euh, n'importe quelle image, euh, jouer avec des paramètres de convolution. Donc finalement, une convolution, ça va être euh, un voisinage. Donc ici, un voisinage de taille 3 par 3 Et euh, vous allez dire, ok, alors je veux garder... Euh, tel, euh, tel pixel dans le voisinage avec un poids de moins 1 ici, euh, donc sur les, sur, les côtés, euh, sur les deux côtés en haut, moins euh, 2 juste au-dessus, et euh, plutôt garder les, ceux en dessous. Et on ne prend pas en considération les pixels les trois pixels horizontaux, ce qui fait qu'en fait ça va nous calculer la différence entre le, ce qu'il y a au-dessus et ce qu'il y a au-dessous. Donc globalement ça fait une espèce de détection de contour comme ça. Bon, donc ça c'est un truc, c'est connu, c'est maîtrisé. Et euh, en, en termes numériques, il n'y a, a pas de soucis. Il n'y a pas d'astuces magiques, biologiques qui se cachent derrière, c'est juste des maths purs et durs. Donc ça, un ordi, il sait bien faire. Donc la conclusion de finalement de toutes ces slides, c'est que on sait à peu près, dans les grandes lignes, comment marche le cortex visuel. On voit bien qu'on est capable de le modéliser sur ordinateur. Du coup, on a bien envie de se dire, « bah, et euh, on va se faire euh, notre cerveau, notre cortex visuel euh, sur PC. » et puis euh, c'est parti, enfin, après, euh, c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres, euh, on va euh, aller euh, faire de la détection de visage, de la reconnaissance de visage, euh, et puis euh, pourquoi pas aussi euh, s'en inspirer, euh, de Donc, ça c'est pour, pour la vue, mais enfin on pourrait faire la même chose pour Louis euh, faire de, aller, euh, de la reconnaissance vocale en faisant de la traduction instantanée, euh, juste en mettant cette espèce de cerveau virtuel qu'on met dans la machine, et puis euh, c'est parti, enfin, on, on, on fait tout ce qu'on veut avec. Là, vous vous demandez, ouais, c'est bien joli, mais euh, je suis pas sûr de voir exactement à quoi ça sert, parce qu'on peut refaire un cerveau, mais euh, ça nous dit pas... Euh, au mieux, ça nous dit, oui, bah, on peut copier l'architecture du cerveau humain, mais euh, ça nous dit pas, euh, euh, finalement, comment les, les neurones sont connectés entre eux, euh, qu'est-ce qui se passe. Et en fait, si, parce que euh, avec, les, avec le machine learning, finalement, l'idée, c'est de faire de l'optimisation. Donc, on se donne un objectif. On calcule la différence entre la vérité et euh, notre prédiction et on essaye de minimiser l'erreur. Donc finalement, on en prend, on place nos, nos neurones en recopiant l'architecture grosso modo du cortex visuel. On dit je ne sais pas comment les neurones sont connectés entre eux. Je ne sais pas euh, s'il faut que le neurone numéro 4,273 euh, soit fortement connecté avec le 4,274 ou pas. C'est pas grave, on initialise tout aléatoirement et on va faire de l'optimisation numérique. Les matheux nous ont donné de super outils pour faire de l'optimisation, donc on va juste euh, faire de, enfin donner des exemples à la machine et on va essayer de minimiser l'erreur entre ce que la machine nous dit et ce qui, en, ce qui se passe en vérité. Maintenant, à quoi ça sert bah, Comme je vous l'ai dit, ça peut servir pour des choses très bas niveau. Euh, ça peut servir pour euh, reconnaître une voix parmi un ensemble de euh, centaines de milliers de voix, euh, faire de la détection d'objets dans une image. Euh, faire des études statistiques, euh, si on vous donne par exemple un vecteur euh, qui vous décrit euh, les préférences en termes de films et de séries euh, d'un individu, bah, euh, on pourrait avoir envie de se dire « Ok, j'ai juste ça, j'ai juste les notes IMDB euh, d'une personne, et j'aimerais savoir si c'est un homme ou une femme bah, ». Euh, finalement, pourquoi pas hein, On peut très bien se dire que euh, euh, si on y met suffisamment de neurones, bah, on va peut-être être capable d'apprendre quelque chose sur euh, les différences entre les hommes et les femmes en termes de, de goût en, en série en film. Mais enfin, euh, ça sert pas juste à des tâches bas niveau. Finalement, une fois qu'on a ces briques de base, faire de la reconnaissance vocale, la détection d'objets, on peut aller sur des tâches beaucoup plus complexes que euh, l'être humain est capable de faire, mais qui sont pas du tout évidentes pour une machine a priori, euh, comme conduire une voiture. Jouer au Go, donc pour euh, ceux qui euh, suivent un peu euh, l'actualité, euh, euh, le, le jeu de Go c'est un jeu qui était censé être hyper difficile euh, pour une machine parce qu'en termes de combinatoire c'est énorme. Et euh, bah, finalement ils ont mis une machine, enfin euh, Google, euh, DeepMind a mis une machine devant le meilleur joueur de Go au monde et il s'est fait exploser. En utilisant justement des techniques de réseau neuronaux et de deep learning. Donc finalement, ils ont montré que la combinatoire, c'était n'était pas tant un problème que ça, puisque en utilisant des réseaux de neurones artificiels, on était capable d'apprendre euh, bah, à un ordinateur à jouer au Go de façon finalement presque aussi intuitive et biologique que quand on apprend à un jeune enfant à jouer au Go. Et on peut faire des tas d'autres choses, la traduction en temps réel, hein, les, les applications sont euh, après euh, euh, infinies et infinies. Euh, il y a énormément de startups qui se lancent sur euh, on va faire ça et on va utiliser le deep learning derrière. Donc, euh, alors je parle d'apprentissage, comment ça marche. Alors, l'apprentissage en termes numériques, ça fonctionne de façon finalement très, très mathématique et très euh, optimisation. Donc, ici, euh, on a un réseau de neurones. Les ronds, c'est les neurones. Les traits, c'est les synapses. Donc, c'est les connexions entre les neurones. Et euh, chaque synapse va avoir un poids, c'est-à-dire qu'on va euh, multiplier finalement la sortie d'un neurone par ce poids, et euh, l'entrée le, du neurone suivant, ça sera la somme pondérée de ce qui rentre dedans. Et toute la difficulté, finalement, c'est de savoir quel poids on met à quel endroit. Et donc pour ça, euh, c'est là où intervient la partie apprentissage, c'est que nous, on a juste dit, on a tant de neurones, ils sont organisés comme ça, et maintenant, les poids, faut les trouver. Donc, ce qu'on fait, c'est que on va avoir des, des exemples. Donc, par exemple, si, euh, si vous faites de la classification entre euh, pour savoir si euh, dans une image vous avez un chien ou un chat, alors vous demandez à euh, vos collègues, vos stagiaires, et, euh, etc., de euh, d'annoter, de regarder euh, 10 000 images, de me dire pour ces 10 000 images si dedans c'est un chien ou un chat. Et donc, à ça, ça vous crée une base d'exemples. Et au moment de la partie apprentissage, ce que vous faites, c'est que vous prenez l'image d'entrée, vous passez ça. Donc au début, c'est initialisé aléatoirement, donc vous allez avoir du n'importe quoi en sortie. Sauf que vous calculez euh, l'erreur. En gros, enfin, euh, il, il va vous dire, ah, oh, je pense que c'est un chien à 70 Bon bah, vous dites, ok, non, tu t'es gouré. Enfin, c'était un chat. Donc on a une fonction d'erreur et le jeu, c'est de minimiser la fonction d'erreur. Donc ça, c'est euh, un truc très classique. c'est une méthode. Il y a tout un tas de méthodes d'optimisation pour changer les paramètres de telle sorte que la fonction d'erreur diminue et tende vers zéro. Et quand l'erreur tend vers zéro, ça veut dire qu'on a un prédicteur qui est parfait et qui sait parfaitement distinguer entre un chien et un chat. Donc finalement, c'est ça qui se passe. On a une première passe de gauche à droite où on a une entrée qui va nous donner une, une valeur de sortie. On calcule l'erreur par, par rapport à la vérité. Donc C'est pour ça que c'est important d'avoir une base de connaissances a priori, donc une base d'exemples. On calcule la différence avec la vérité, et ensuite on applique une, un terme correctif sur tous les poids intermédiaires, en remontant jusqu'au début. On fait ça euh, 100 000 fois, et à la fin, normalement, les poids qui sont à l'intérieur, donc les, les, les forces des connexions entre les neurones, sont adaptés pour euh, bah, faire de la classification et pour dire est-ce que c'était un chien ou un chat. Et là, vous, le, le réseau de neurones, vous lui mettez une nouvelle image sur laquelle il n'a jamais appris avant, et il va vous dire si dedans c'est un chien ou un chat. Donc finalement, une fois que vous lui avez donné, euh, une fois que vous l'avez entraîné sur une base d'exemple, c'est comme un enfant, vous pouvez lui montrer de nouvelles choses, et s'il a bien appris, il est capable de déterminer automatiquement à quoi correspondent ces nouvelles choses. Euh, les exemples qui euh, font euh, envie. Euh, donc, qu'est-ce qui fonctionne avec du deep learning euh, Moi j'aime beaucoup ça. Euh, c'est une app qui s'appelle Prisma, qui permet d'appliquer de, euh, des filtres, euh, un peu comme des filtres Snapchat, mais en plus classe. Enfin, du style, vous prenez une photo euh, et vous vous dites, j'aimerais bien prendre cette photo et lui donner le style d'une peinture de Van Gogh. Et en fait, ce qui se passe, c'est que derrière, ils ont appris à un réseau de neurones à simuler, en gros, des peintures de Van Gogh. Donc vous lui donnez votre image, ça passe dans le réseau de neurones, et le réseau de neurones vous peint votre image façon Van Gogh. Ce qui est quand même plutôt pas mal. Euh, Qu'est-ce qu'on peut faire On peut jouer au Go, on peut aussi jouer à Doom, à Space Invaders, à Mario, enfin tout un tas de jeux en fait. Euh, là, Après avoir battu le jeu de Go, ils veulent commencer à jouer à Starcraft. Donc euh, s'il y a des gros joueurs de Starcraft, je vous conseille de commencer à réfléchir à un nouveau jeu, parce que ça va être plus drôle. Euh, conduire une bagnole, voilà, c'est euh, possible. Conduire un bus, enfin tout ce que vous voulez. Et euh, Google Translate, c'est pareil il euh, y en a peut-être certains qui ont déjà essayé d'aller dans une ville étrangère vous prenez une photo avec votre téléphone ça vous reconnaît automatiquement le texte donc ça c'est du deep learning ça vous sort le texte et ça le traduit c'est encore du deep learning donc tout ça c'est du réseau de neurones qui fait de la reconnaissance visuelle qui vous extrait le texte et qui traduit le texte parce que derrière euh, Google ils ont pris des dizaines et des dizaines de milliers d'images et ils ont montré à des réseaux de neurones, bon bah, tiens, alors ça c'est une vitrine, et euh, dedans le texte il est là, et après la traduction du texte c'est ça. Et une fois qu'on l'a a donné suffisamment d'exemples, bah, on peut lui donner n'importe quoi de nouveau, et normalement il devrait s'en sortir. Alors, <coughs> ça c'était la, la très longue introduction du concept, maintenant pour entrer un peu plus dans les, un peu plus dans les détails. Euh, finalement, ça se passe en trois étapes. La première, c'est qu'on va définir donc, une architecture, c'est-à-dire on va définir le nombre de neurones, comment ils vont être organisés, donc généralement ils sont organisés en couches, c'est-à-dire que ce euh, sait pas juste un gros euh, gloubi-boulga, euh, euh, tout est connecté avec tout, c'est on va avoir euh, l'entrée, une première couche, une deuxième, une troisième, et on les empile en profondeur, c'est pour ça qu'on appelle ça deep, c'est parce que c'est profond, euh, donc on définit l'architecture, mais on ne dit pas encore exactement euh, la force des connexions. Donc on place juste des neurones, on dit en gros ils vont être connectés comme ça. Et euh, là par contre, le, durant l'apprentissage, donc ça va être la première phase, ça va être de donner des exemples pour, que, euh, pour apprendre quelles sont les connexions qui sont importantes ou pas. Parce que finalement si je vous donne une, une image et que je vous dis, euh, donc c'est l'image d'une vitrine, et je vous dis euh, faut trouver le nom du restaurant, il y a plein de trucs qui ne sont pas importants dans l'image. Euh, le, le menu n'est pas forcément hyper important. Euh, les gens qui sont en train de passer devant la vitrine au moment où la photo a été prise n'est pas importante. Donc euh, il y a plein de choses qu'il va falloir éliminer. Donc il va falloir être capable de trier, d'élaguer euh, dans l'information de base, qu'est-ce qui est utile ou pas. Et c'est là justement où il va falloir bien choisir les, les connexions. Mais ça c'est fait automatiquement parce que c'est de l'optimisation numérique, c'est des maths. Et il euh, n'y a même pas besoin de savoir comment ça marche. Et donc on fait cette phase d'apprentissage pour minimiser l'erreur entre la prédiction et l'objectif sur notre base d'exemple, en espérant que quand on va lui donner de nouvelles images, de nouvelles données, de, du nouveau texte, bah à partir de ce qu'il aura appris, il sera capable de deviner, ou plutôt de prédire correctement euh, ce qu'on lui a demandé de prédire. Euh, maintenant, finalement, la seule subtilité, vu que ça c'est automatique, euh, c'est de l'optimisation numérique, la seule chose qu'il faut choisir quand on veut euh, définir un réseau de neurones, c'est ça, c'est l'architecture. Et grosso modo, ça dépend du format d'entrée et du format de sortie. Donc l'idée, ça va être juste de vous présenter dans les grandes lignes, 2-3 architectures, pour que vous ayez une idée de comment ça marche. Et euh, après, euh, vous inquiétez pas, il y a du Python. <rire> Donc ça, c'est la version la plus classique, euh, qui a été présentée dans la première présentation ce matin. Euh, qui finalement consiste à juste empiler des couches, et on connecte tout avec tout. Donc c'est euh, hyper bourrin, finalement, euh, vous avez euh, N entrées, et après vous dites, euh, oh, ah euh, là je vais mettre euh, 1000 neurones ici, puis la couche suivante je vais mettre 1000 neurones, Donc ce qui fait que vous avez 1000 fois 1000 connexions, donc un million, million de paramètres à optimiser euh, chaque, euh, chaque couche. Donc ça c'est bien pour euh, avoir une entrée avec un vecteur euh, unidimensionnel, et en sortie un vecteur unidimensionnel. Donc typiquement, euh, si ici vous mettez les notes IMDB euh, sur tout un tas de, de films, bah, vous pouvez essayer de prédire des choses qui vont être unidimensionnelles. Donc par exemple, est-ce que c'est un homme ou une femme bah, Ça c'est juste un truc unidimensionnel, enfin, c'est juste euh, deux... Finalement, euh, en sortie, vous allez avoir deux neurones, un qui va s'activer quand c'est un homme, et un qui va s'activer quand c'est une femme. Donc ça, ça marche bien. Euh, vous pouvez faire de la régression, donc euh, avoir juste un seul neurone en sortie. Par exemple, ici, vous mettez euh, les températures euh, à Rennes sur euh, les 12 derniers mois. Et puis en sortie, il, vous avez un seul neurone qui va vous dire, de façon continue, dont la valeur va être « Ah bah je pense que le mois prochain, la température moyenne, ce sera de euh, X degrés. » Donc ça, c'est bien pour faire du 1D, 1D. Pour les images, c'est pas top parce que si vous avez une image de 128 par 128, bah vous faites le calcul, vous avez à la louche euh, 10 000 traits. Là, niveau combinatoire, ça explose un peu. Parce que si vous avez 1000 neurones ici, ça vous fait 10 millions de paramètres. Et euh, quand vous commencez à empiler les couches, ça fait 10 millions, 10 millions, 10 millions. Euh, au bout d'un moment, faut que ça tienne en mémoire tout ça. Et comme c'est du flottant sur 32 bits, euh, c'est pas hyper hyper léger. Donc pour les images, en fait, on fait pas ça. Pour les images, on en revient à mon histoire de cortex visuel, parce que ça allait servir quand même. Et pour les images, on calcule des convolutions. Ce qui prend beaucoup moins de paramètres, puisque si vous vous rappelez, la convolution au tout début, je vous en ai montré une, et c'était 9 paramètres. Et donc même si on calcule en parallèle des centaines de convolutions, ça fait toujours moins que les 10 millions de poids qu'on avait dans le réseau précédent. Bon... C'est pas le seul argument pour lequel on utilise les convolutions. L'autre argument, c'est que les convolutions, c'est quand même cool pour les images. Et ça, euh, ça fait des années qu'on le sait. C'est pas juste, on s'est dit, ah, il faut qu'on trouve une astuce pour réduire. C'est, ah, ben, les convolutions, ça marche bien pour les images. Et en plus, euh, ça nous permet d'en mettre plein, beaucoup plus. Euh, parce que euh, ça coûte pas cher en termes de nombre de paramètres optimisés. Et donc, l'idée, ici, c'est un réseau qui est utilisé pour euh, reconnaître les panneaux de signalisation. Donc finalement, en entrée, vous avez votre image. Vous allez calculer tout un, tas de, euh, tout un tas de convolutions. Vous diminuez la taille de l'image. Vous, vous recalculez tout un tas de filtres. Voilà, enfin bref, vous filtrez l'image de euh, différentes façons. Et sachant que les paramètres des filtres, c'est pas vous qui les imposez. C'est les paramètres qui sont libres. Donc, en réalité, vous n'en savez rien des filtres qui vont s'appliquer. Mais euh, vous espérez et en pratique c'est ce qui se passe, que les filtres qui sont calculés, c'est des filtres qui vont être utiles. Donc au début, on va avoir des trucs très basiques, de la détection de contours, etc. Puis rapidement, en fait, on va s'apercevoir que euh, votre réseau il va calculer un filtre euh, pour trouver si le panneau il est carré ou circulaire, pour voir s'il y a du texte dans le panneau. Enfin, plus on va aller profond, plus on va avoir une représentation abstraite au niveau euh, enfin, intellectuel de, euh, de ce qui est présent ou non dans l'image. Et une fois qu'on est arrivé au, au bout, bah on repasse sur un réseau entièrement connecté, unidimensionnel, classique. Et finalement, on va dire, ok, bah est-ce que c'est un panneau de limitation à 30, 50, 60, etc. Maintenant, on peut faire des trucs encore plus rigolos. Euh, donc, à nouveau, c'est euh, la même idée. C'est Ici, on va prendre une image. Alors, Je parle beaucoup d'images parce que c'est mon domaine. Mais euh, fin, la plupart du temps, ça peut être de l'image, de la vidéo, ça, ça peut être beaucoup d'autres choses. Et ici, l'idée, ça va être de prendre une image, et on va apprendre à un réseau de neurones à la reconstruire. Alors vous allez me dire, ça n'a pas, pas grand intérêt. En fait, si, ça a un intérêt parce que on lui apprend, on lui apprend à la reconstruire en passant par une étape en entonnoir, donc c'est-à-dire que ici vous allez avoir euh, donc une image de 227 par 227, et ici vous allez la compresser jusqu'à une représentation euh, toute petite, qui va avoir peut-être 100, 100 fois moins de paramètres, donc il va prendre 100 fois moins de place en mémoire. Et donc c'est bien, enfin c'est une façon de faire de la compression, mais il euh, y a sûrement des gens qui savent euh, faire de la compression ici, et euh, c'est clairement pas la meilleure des méthodes qui existent. Par contre c'est un autre intérêt, c'est que si vous enlevez toute la partie qui fait la reconstruction, bah finalement, ici, vous avez un descripteur de l'image. Donc, peu ou prou, une forme de hash. Donc, euh, quand vous faites du MD5 sur deux images qui sont similairement, enfin, ce qui sont proches en termes de, de visu, vous vous appliquez un MD5, bah, ça ne vous donne pas du tout le même résultat. Ici, Vu que vous êtes obligé, enfin le réseau est obligé d'être capable, à partir de cette représentation au milieu, de euh, être capable de reconstruire l'image d'origine, il y a une espèce de linéarité, donc ce qui fait que si vous changez un petit peu l'image, normalement cette représentation elle, là n'est elle pas trop changée. Donc quand vous allez sur Google Images et que vous lui donnez une image, ce qu'il fait c'est qu'il calcule comme ça une représentation intermédiaire, et après il va la comparer, il va chercher quelles sont les images qui ont une représentation intermédiaire proche. Parce que finalement, comparer les images euh, pixel à pixel, c'est hyper long et hyper coûteux. Enfin, surtout quand vous êtes Google et que vous avez 15 milliards d'images euh, dans votre base de données. Après, si c'est juste comparer des images euh, sur une représentation en 128 bits, bah ça va quoi. C'est gérable. Et maintenant, on peut aller encore plus loin et faire des trucs encore plus euh, subtils. Donc, ici vous avez une image. Alors, je ne sais pas si vous voyez très bien, mais enfin, c'est l'image d'un chien. Euh euh, voilà, qui, est très, qui a l'air très heureux et donc vous faites pareil donc vous apprenez une représentation intermédiaire sauf qu'au lieu de reconstruire l'image de base vous reconstruisez une carte et donc là vous, vous, prenez vos, fin vous apprenez finalement au réseau de neurones à vous dire ah oui en fait euh, le pixel là euh, qui correspond à la truffe c'est un pixel qui appartient au chien et donc en sortie vous avez ce genre de truc où vous avez euh, l'objet qui est complètement détouré alors vous pouvez faire ça avec un chien, mais maintenant je vous laisse imaginer, euh, vous êtes euh, Tesla, Alors, pas Nicolas Tesla, mais Tesla la compagnie, euh, vous, euh, vous êtes en train de designer un autopilote pour votre prochaine voiture, bah, euh, ça vous plaît bien ce genre de truc, parce que finalement vous mettez une caméra devant, de vos, euh, devant la voiture, et euh, le réseau de neurones qui est dedans, il va regarder les images d'entrée, et il va vous dire... Ok, bah dans l'image, euh, ici il y a une voiture, ici il y a une voiture, ici il y a un panneau, et comme j'utilise le euh, réseau de neurones qu'on a vu juste avant, je peux te dire que c'est un panneau de limitation en vitesse à 50, donc euh, je vais conduire prudemment à 50. Euh, ici je vois qu'il y a un piéton qui est en train de traverser devant, donc je vais freiner, etc. etc. Donc ça vous permet de, euh, de faire complètement de la, de la compréhension de scène, et là on s'approche, enfin on commence sérieusement à s'approcher de ce que le cerveau humain est capable de faire euh, en temps réel, c'est-à-dire de dire bah, Ok, il y a des gens. Euh, euh, dans la salle euh, j'en vois plusieurs qui sont sur, euh, sur un ordinateur donc ils sont probablement euh, pas forcément trop en train d'écouter de, de, euh, la présentation il euh, y en a qui sont en train de noter des trucs euh, donc eux ils ont l'air plutôt d'être en train d'écouter de, de, euh, la présentation ah non en fait il est en train de dessiner Bon, enfin euh, voilà, ça, ça vous permet vraiment de faire ce qu'on appelle la compréhension de scène donc vraiment d'apprendre de, des choses euh, à un assez, euh, avec un degré assez fin finalement de, euh, de compréhension et d'analyse Et maintenant, la partie qui est intéressante, finalement, c'est comment que ça marche avec Python. Eh ben, au risque de vous décevoir, c'est en fait assez simple. Alors, euh, juste un petit préalable, euh, pourquoi Python Pourquoi on fait pas ça en autre chose Alors, en fait, euh, ce qu'il faut savoir, c'est que les parties, euh, c'est du pur calcul numérique. Euh, comme je vous l'ai dit, il y a des dizaines de millions de paramètres à optimiser. Donc en réalité, toutes les parties qui nécessitent des hautes performances à son implémenter au pire en C++, euh, au mieux en CUDA pour être exécuté sur GPU, donc sur carte graphique. Donc en fait, euh, vous ne faites pas réellement du réseau de neurones en Python, parce que ça serait trop lent, et qu'il euh, faudrait 6 mois pour avoir un premier résultat. Donc ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Donc en réalité, tout ça, ça se passe derrière. Euh, c'est euh, finalement comme NumPy, hein, c'est euh, dans d'autres langages. Sauf que, euh, comme on n'est pas idiot, on n'a pas envie de faire du C++, parce que le C++ c'est juste pénible. Donc à la place, euh, on fait du Python euh, pour pouvoir s'interfacer avec plein d'autres bibliothèques, genre OpenCV, qui est écrite aussi en C++, mais il euh, y a des super euh, interfaces en Python. Euh, ou enfin euh, euh, des bibliothèques pour manipuler des images, pour manipuler des cartes par exemple. Et euh, Tout ça c'est des trucs qui ne sont pas forcément dispo en C++, ou qui, si ça sont dispo, de toute façon on n'a pas envie de coder en C++. Euh, donc comme Python c'est quand même trop le love, bah, on va plutôt faire du Python si possible. Donc finalement euh, le choix de Python c'est un pur choix de confort, mais quand on regarde, euh, bah, du coup, il y a énormément de bibliothèques qui existent en Python pour faire du deep. Et quand je dis il y en a beaucoup, c'est il euh, y en a beaucoup dans le sens où euh, je vous ai mis celles qui euh, beaucoup d'utilisateurs. Et euh, finalement, chacun pousse un peu sa propre librairie. Donc vous avez Café, qui est une librairie d'universitaires euh, très orientée euh, vision-image. Euh, TensorFlow, qui est poussé par Google. Théano qui est poussé par une autre université. MXNet, qui est poussé par une boîte privée. Néon, qui est poussé par une boîte privée. Euh, et à côté de ça, vous avez des surcouches, pour encore plus se simplifier la vie. Parce que ça, c'est des trucs assez... Euh, Bon, faut, faut avoir un peu d'expérience, de, un, un peu de bouteille pour savoir exactement comment ça marche. Mais finalement, pour se simplifier la vie, il euh, y a des gens qui se sont dit Non, mais euh, moi, tout ça, ça m'intéresse pas. Si le réseau de neurones, je peux l'écrire en 10 lignes, je préfère. Bah, euh, ok, euh, c'est possible. Donc il y a deux surcouches qui sont assez utilisées euh, une qui s'appelle Lasagne, qui est basée sur Theano, et l'autre qui s'appelle Keras, qui est basée sur TensorFlow et Theano. A euh, l'origine, c'était Theano, mais en fait, comme ce, le développeur de ce truc-là, qui s'appelle Keras, et euh, un dev chez Google, bah, quand Google a sorti TensorFlow, il s'est un peu senti obligé de soutenir la maison. Euh, sachant que la, euh, le truc à retenir, c'est que les performances sont à peu près équivalentes pour tous. Vu que les parties euh, nécessitant des hautes performances sont codées en C++, CUDA, en fait derrière vous avez Nvidia qui propose sa propre bibliothèque pour faire du deep learning sur les GPU Nvidia, donc tout le monde utilise ça. Donc le choix du framework, c'est par pur confort personnel. Donc finalement, euh, tant qu'à faire, autant prendre le truc le plus simple et le plus abouti. Donc Moi je vous montre des exemples avec Keras, mais euh, sachez que ça fonctionne à peu près toujours pareil, et que quel que soit le choix de bibliothèque, les perf, euh, au mieux vont varier, de, euh, ça va être entre 100 et 150%. Il n'y a, a pas de différence euh, style, ah mais si moi j'utilise tel truc... Enfin, ils vous mettent toujours des benchmarks sympas pour dire, nous on est les meilleurs, mais c'est toujours dans un cas hyper particulier. En vrai ils utilisent tous la même librairie et ils, ils travaillent tous avec NVIDIA. Euh, voilà, en fait, je me suis hyper précipité sur cette slide. Euh, donc, le seul point euh, qui n'est pas cool avec les réseaux de neurones, c'est que c'est gourmand en calcul. Et comme c'est gourmand en calcul, euh, bah finalement, sur CPU, euh, c'est pas top. Euh, c'est gourmand en calcul, mais pas dans le sens sympa, c'est gourmand dans le sens où on fait beaucoup de calculs en parallèle. Et euh, pour ça, les GPU sont beaucoup plus adaptés. Donc, on peut très bien s'en sortir sur CPU, c'est euh, à peu près 10 fois plus lent. Pour des petites applications chez soi, ça passe. En prod, euh, à moins de vous appeler Google et de pouvoir utiliser euh, 16 000 cœurs, et quand je dis 16 000, c'est pas une blague, c'est vraiment ce qu'ils utilisent pour euh, faire du deep. Euh, chez vous, si vous avez une carte graphique de gamer, euh, voilà, ça passe quoi. Ça va, ça va un peu chauffer, enfin, euh, ça chauffe votre appart généralement, mais euh, c'est tout à fait gérable. Après, pour des toutes petites applications en CPU, ok, mais euh, on, est, on, est le, voilà, on arrive vite à la, à la limite. Et euh, ouais, en GPU, avantage complet à NVIDIA qui a euh, complètement, euh, euh, qui trust complètement le domaine. Euh, le, setup, le setup, il est hyper facile. En gros, il faut installer une GPU, un GPU dans sa machine, installer les drivers, installer les bibliothèques pour euh, CUDA, et un truc qui s'appelle CUDNN, donc qui est la librairie de euh, NVIDIA pour faire du deep learning. Donc, tout le monde utilise ça en back-end. Euh, installer Python, si vous n'avez pas la chance d'être euh, sur un système qui installe des Python de base. PIP installe Keras. Par défaut, ça va vous installer Theano, donc ça vous, fait, ça vous fait tout ce qu'il faut. Et après ça, vous êtes paré. À quoi ça ressemble bah Quand je vous disais que ça marche en 10 lignes, c'est extrêmement sérieux, ça marche en 10 lignes. Euh, en gros, vous dites, bah moi je vais faire un modèle tout bête, donc je vais juste empiler les couches, donc un modèle séquentiel, le truc le plus simple. Vous importez euh, les types de couches qui vont bien, donc en gros, euh, soit dense, donc entièrement connecté, soit convolution. Vous avez votre modèle, et puis vous ajoutez les couches. Et c'est tout. Donc quand je vous ai dit que c'était simple, bah c'est sérieusement simple. Une fois que vous avez fait ça, euh, vous mettez un petit modèle compile pour dire comment vous allez l'optimiser. Quand vous savez pas, vous laissez les paramètres par défaut. Ça marche. Vous chargez votre euh, votre base de données, fit, et ça entraîne. Et ça entraîne, ça vous donne des, des stats, ça vous dit euh, « Ah bah là j'ai bien appris, là j'ai pas bien appris ». Donc concrètement, euh, si on veut faire ce genre de truc, bah, ça tient en une slide, écrit gros. C'est ça. Donc vous avez euh, les imports, vous créez votre modèle, vous ajoutez donc une couche dense, vous dites je veux 4096 neurones. Mon entrée, ça va être une image de 32 par 32 que j'ai euh, rendue plate. Hop, j'ajoute une autre couche de 4096, une autre couche de 4096, et en sortie, euh, on va dire que je vais classifier des, euh, les nombres entre 0 et 10. Donc en entrée, vous imaginez, vous avez des images euh, monochromes de 32 par 32 sur lesquelles quelqu'un a écrit 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, etc. Donc en sortie, vous allez avoir 10 neurones pour euh, les 10 euh, digits. Et c'est fini. Vous compilez le modèle, vous, fait, vous lancez l'apprentissage, et c'est parti, ça apprend. Et à la fin vous avez un réseau de neurones qui est capable de reconnaître les nombres, enfin les chiffres en tout cas entre 0 et 9 sur des données et faire de la reconnaissance de caractère. En 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 lignes. Donc c'est relativement facile. Bon, c'est pas tout à fait vrai, parce qu'en fait il faut quand même créer la base de données, donc il y a un peu de trucs à faire avant. Mais la partie réseau de neurones, en 10 lignes, c'est réglé. Euh, maintenant, si on veut faire la même chose donc faire de la reconnaissance de caractère, mais avec la partie convolutionnelle, c'est pas beaucoup plus compliqué. Ça tient en deux slides. À nouveau, le blabla euh, qui sert à rien. La création du modèle, on ajoute une convolution en 2D, parce que c'est une image, donc c'est en 2D. On ajoute la convolution 2D. Euh, on dit la fonction de transfert qu'on veut utiliser pour le neurone. Donc pour le neurone, on peut modéliser, donc je vous ai montré au début, une courbe, mais en fait il y a plein de modélisations différentes. Donc là vous choisissez celle que vous préférez. Vous pouvez laisser les paramètres par défaut, comme d'hab, ça marche plutôt pas mal. Euh, le pooling, donc on réduit la dimension, c'est-à-dire on divise par deux les dimensions de l'image. Une convolution, enfin la même chose. On rend ça tout plat, on ajoute des connexions sur 256 sorties, puis des connexions sur 26 sorties pour reconnaître les 26 lettres de l'alphabet on compile, on entraîne, c'est fini. Donc quand je vous dis qu'avec les, les frameworks qui existent, c'est simple, c'est vraiment très sérieux, et euh, c'est possible de, fin, de faire une introduction au deep learning euh, sans, sans aucun effort. Donc maintenant, pour euh, vous motiver à aller plus loin, des trucs encore plus cool qu'on peut faire que euh, faire de la reconnaissance de caractère, générer des visages. Donc, ça, c'est des visages faux. Alors, ça se voit encore parce qu'ils ne sont pas parfaits. De ce côté-là, ils commencent à être pas mal. Qui ont été générés par un réseau de neurones. C'est un réseau de neurones à qui on a montré des dizaines de milliers d'images de visages. Et après, on lui dit Bon, bah, maintenant, euh, génère-moi un visage aléatoire. La seule condition, c'est que je veux qu'il ait l'air réaliste. Bah, sur certains, euh, typiquement en haut à droite, euh, ça commence à être plutôt raisonnable. Les images sont pas très grandes mais ça ressemble à quelque chose et vous pouvez faire la même chose avec des images mais vous pouvez aussi faire ça avec de la musique donc si vous cherchez Deep Learning Music sur des, votre site de recherche préféré vous allez tomber sur des dizaines d'articles et d'exemples de vidéos qui vous montrent de la musique purement générée par ordinateur dans le style des Beatles, dans un style classique, baroque bref, tout ce que vous pouvez imaginer. Donc bref, on peut générer des choses à partir de virtuellement rien. Juste en ayant appris, euh, finalement, un peu comme un artiste va faire, il s'inspire d'autres éléments et il crée de la nouveauté. Euh, on peut aussi faire de l'apprentissage par renforcement. Donc c'est un sujet un peu, un peu connexe, mais en fait, quand on apprend à jouer à un jeu, à jouer à Space Invaders, à Doom, c'est de l'apprentissage par renforcement. Et on peut coupler ça avec du deep learning, pour euh, battre le meilleur joueur de Go du monde, et probablement d'ici 6 mois le meilleur joueur de Starcraft. Euh, pour, pour Doom, d'ailleurs, c'est euh, très sérieux, enfin, Doom c'est résolu. Voilà, donc s'il y a des pro-gamers de Doom, euh, désolé, mais c'est fini. Voilà, pour conclure, euh, quelques ressources pour débuter. En français, euh, le pape du Deep Learning en France, c'est un mec qui s'appelle Yann Lequin, euh, qui est rentré au Collège de France l'année dernière, qui donne un cours qui est pas mal du tout, euh, moi j'ai beaucoup aimé le, un MOOC qui s'appelle Réseau de Neurones euh, par Geoffrey Hinton qui est un autre pape du Deep Learning qui est dispo sur Coursera, donc ça c'est que des ressources gratuites euh, Donc les deux sont en français, c'est plutôt pas mal pour une introduction Le MOOC est assez sympa dans le sens où il y a beaucoup de petits exercices pour vraiment comprendre comment ça marche euh, En anglais, la Bible c'est un bouquin qui s'appelle Deep Learning de façon très originale euh, vous avez la documentation du framework Café qui a beaucoup de notebooks Jupiter, dont on a parlé tout à l'heure, euh, qui illustre un peu comment ça marche. Et euh, deux euh, GitHub qui sont euh, complètement fous. Là, c'est une liste de ressources. Enfin, c'est la caverne d'Alibaba et il euh, y a de quoi, je pense, y perdre des années si vous essayez de tout lire. Voilà, c'est tout pour moi. Si vous avez des questions, j'essaierai de vous apporter des réponses. Et euh, si vous avez des questions, mais après, euh, vous pouvez aussi m'envoyer un petit mail et euh, généralement, je réponds dans la mesure de mes capacités. Merci. Ouais. Ouais. alors ça c'est quelqu'un qui s'y connaît et qui pose une question un peu technique euh, donc les réseaux récurrents c'est une chose dont je n'ai pas parlé euh, effectivement sur les images c'est pas encore très utilisé ça commence, c'est surtout utilisé pour le texte, en fait l'idée des réseaux récurrents c'est que là les réseaux que je vous ai montré euh, ils n'ont pas de mémoire, donc il n'y a pas de notion de temporalité et l'idée, en fait, quand on fait de la traduction, c'est qu'on garde en mémoire les mots précédents qui venaient, parce qu'une phrase, c'est pas juste une suite de mots indépendants. Euh, donc sur, les, sur le texte, c'est très utilisé, sur les images, à ma connaissance, pas trop encore. Sur la vidéo, oui, parce que sur la vidéo, il y a une notion de temps, mais euh, pas, trop, pas trop sur les images. C'est un c'est un, un, un, un, sujet de recherche ouvert. Après, les les résultats sont purement empiriques. Il n'y a pas de résultat théorique qui qui dit que les réseaux de neurones sont parfaits. Le, le résultat pratique, c'est que bah, ça marche nettement mieux qu'à peu près tout ce qu'on avait avant. Du coup, on utilise ça. Et enfin, euh, Amazon, Facebook, Google, euh, Tesla les utilisent pour ces mêmes raisons-là. Et... Donc c'est plus l'expérimentation qui amène à, à ces techniques-là, plus que des, des résultats purement théoriques. Oui Oui, Oui. Oui. Euh, il y a énormément de... En fait, entraîner sur une base de données euh, de 1 million ou 10 millions d'images, c'est très long. Surtout si on n'a pas les ressources euh, de calcul pour le faire. Donc oui, il y a beaucoup de... Enfin, typiquement, c'est de la recherche euh, en informatique où euh, l'accent est pas mal mis sur la reproductibilité. Donc oui, les poids sont disponibles. Et euh, c'est souvent possible de télécharger un modèle, de télécharger les paramètres déjà entraînés, et euh, de réutiliser. Oui, complètement, oui. Complètement. C'est même, euh, même ce qui est fait dans 90% des cas, je pense. Oui Ouais, à nouveau, euh, donc ça c'est un sujet de recherche qui est ouvert et très intéressant euh, le fait est que dans les, les réseaux que je vous ai montrés, ils, donc, pour qu'ils puissent tenir sur une slide, euh, ils sont pas très gros euh, en vrai, on a, des, enfin, on a 50 millions de paramètres comprendre ce que fait un paramètre individuellement, c'est une tâche quasi impossible euh, donc c'est un pur sujet de recherche, il y a des choses qui existent pour essayer de comprendre comment ça marche, euh, en vérité euh, pour l'instant, c'est très boîte noire encore donc c'est vraiment utilisé comme une black box parce que ça marche et on n'a pas de garantie, enfin typiquement avant que Airbus utilise les réseaux de neurones dans un avion euh, je pense qu'il y aura du travail à faire parce qu'on n'a aucune garantie sur la stabilité euh, de, de, de, de la réponse du réseau de neurones donc on va, je pense que on va pas tout de suite euh, voir ça émerger dans des systèmes critiques tant que ça ne sera pas vraiment compris et maîtrisé ce qui n'est pas le cas euh, à l'heure actuelle mais peut-être que les biologistes pourront nous apporter des. <rire> ouais. Ouais. ouais. Euh, la limite, c'est, enfin, c'est comme quand on utilise n'importe quel framework en Python. Finalement, c'est que. Euh, quand on va utiliser... Enfin, plus on est proche de euh, l'implémentation euh, concrète du réseau de neurones, plus on peut se permettre des, des libertés, introduire des choses un peu nouvelles. Euh, quand on va utiliser Keras, euh, on ne va pas avoir euh, accès à tous les, à tout le fonctionnement interne. Donc, euh, on va être limité un peu parce que l'auteur a bien voulu exposer dans son API. Donc, c'est ça la principale différence. Euh, après, en termes de... En termes de... de performance ou quoi, il n'y a pas de grosse différence vu que finalement au bout du compte, euh, tout arrive euh, sur l'implémentation en GPU qui est la partie limitante euh, Oui, euh, tout au fond peut-être C'est clairement une difficulté. Euh, ça vient mis avec l'expérience. Donc il y a un petit côté recette de cuisine. Alors il y a un côté qui est assez sympathique, c'est que ça marche normalement plutôt pas mal. Donc même si on se gourre un peu sur euh, l'architecture, ça continue à fonctionner. Après effectivement, trouver euh, ce qui va fonctionner le mieux... Euh, ça nécessite un peu d'itération après il y a des grands principes de base par exemple sur une image euh, on sait qu'il va nous falloir un certain nombre de convolutions en fonction de la base de données de connaissances qu'on a déjà on va pouvoir se permettre d'avoir plus ou moins de paramètres évidemment plus on a de données, plus on peut avoir de paramètres libres euh, vu qu'on va pouvoir apprendre plus de choses donc il faut augmenter la profondeur du réseau euh, ce genre de choses En première approximation, oui. Euh, en seconde, euh, pas toujours. Mais en première approximation, on va dire qu'il euh, y, y a une courbe asymptotique qui fait qu'à chaque fois qu'on ajoute des couches, on va gagner un petit peu et qu'au bout d'un moment, ça devient marginal. Euh, la plupart, alors les librairies que j'ai présentées là sont toutes génériques donc elles peuvent être utilisées pour euh, n'importe quel type d'entrée à l'exception d'une qui s'appelle Café euh, qui est très orientée images et vidéos mais sinon euh, la, la plupart des librairies euh, sont conçues pour travailler avec n'importe quel type d'entrée euh, que ce soit du, du texte, euh, des images, de la vidéo euh, ou des choses plus euh, plus compliquées euh. donc euh, non, il n'y a pas de Enfin, faut pas baser le choix de la librairie euh, sur, euh, sur ça. Ouais, c'est la dernière. <coughs> Alors, euh, inférer de façon automatique l'architecture qui va bien, euh, c'est un sujet. J'ai jamais vu ça. Euh, le problème, je pense que c'est euh, que le, fin, je pense pas que ça rentre dans le cadre de ce qu'un réseau de neurones soit capable de faire, parce que la, la face, en fait, la description du, de la base de connaissances finalement, euh, c'est nous on peut mettre une description, mais euh, on se base sur des raisonnements qui sont as, assez abstraits, et euh, pour l'instant il n'y a pas de vraiment de façon de, de transformer ça en de la donnée brute, vu que le réseau de neurones a plutôt tendance à travailler sur de la donnée non euh, non processé. Euh, on m'a fait signe que c'était terminé du coup. Euh. Mais euh, je suis assez dispo normalement pour euh, discuter et j'adore parler de ce que je fais. Donc euh. n'hésitez donc, euh, pas à venir me voir.